Là, excusez moi j'ai donné un coup dans le micro Hello tout le monde, salut c'est Gaming Aujourd'hui on se retrouve Pour la suite et peut-être La fin de l'opposé d'Alice Parce que je me dis que oh Ouais ça pourrait être sympa Genre de tout faire là euh, Tous les épisodes mais bon après c'est sûr que ça va faire Une vidéo très longue à moins que je fasse euh, Genre jusqu'au épisode 6 Je stoppe Après je recommence et je suis à l'épisode 7 8 etc Ouais, je pense que je vais faire ça comme ça après je le mettrai sur le dessus et puis voilà je mettrai euh... voilà comme ça ça sera tranquille tranquille tranquille Voilà, bref on va se retrouver sur l'épisode 5 enfin depuis le temps que vous l'attendez peut-être que oui j'ai dû que je commençais à avoir pas mal de vues sur euh, ce petit auto game et je me, dois, je me dis que waouh je suis contente donc on va tenter de continuer tranquillement l'aventure je vais juste laisser un peu le son parce que ça me Queule un peu dans les oreilles Voilà, bref, voilà Continuons Un goûter Je couvrais ma bouche comme un cri étrange Je couvre ma bouche Comme si un cri étrange en sortit. Oui, organisons un bon goûter Pour te remonter le moral comme tu as trouvé Si dur on peut réunir tout le monde et faire la conversation Ça sera agréable Chez Shire, souris il faisait cela à dessein. Il voulait me taquiner. Depuis ce jour, je visitais chaque jour la bibliothèque royale. J'avais besoin de son aide pour comprendre ce nouvel univers où je me trouvais coincée. Tout était si différent de ce que je connaissais. J'avais vraiment besoin de m'habituer à agir comme une reine. Être reine voulait normalement dire qu'on avait grandi fils de roi. Je ne pensais, pas. je ne possédais pas d'expérience, malheureusement. Jamais auparavant des, serv des servantes ne s'étaient occupées de moi toute la journée. Jamais n'avais-je porté de somptueuses robes chaque jour. Je lavais mon propre visage et changeais mes propres vêtements tout en préparant le petit-déjeuner. Je sortais même les poubelles. Une reine se contentait de se réveiller et quelqu'un l'habillait, cuisinait pour elle et nettoyait pour elle. Elle devait porter des robes extravagantes et longues. Même m'habituer à cela était difficile. En outre, il me fallait accomplir les tâches officielles de la reine. Quentin, cela pour moi pour le moment, mais il était épuisé. Cheshire disait que le peuple commencerait bientôt à se plaindre de mon manque de participation. Et pourtant, tu dis que je dois rencontrer tout le monde Je venais étudier avec Cheshire afin que personne ne remarque que je n'étais pas vraiment la reine. Mais Cheshire, il y a de mes insécurités. Tu t'en sortiras très bien. Tu commences à t'y faire. faire. Quentin est le fiancé de la reine et Henri est son frère d'adoption. Ophirath a passé beaucoup de temps à côté de la reine, confectionnant ses robes. Non, je ne... Non, je peux pas. Si me regarda la tel comme si j'étais un enfant en faisant une crise, il me dévisagea. Mais, tu sais... Mais s'il si découvre la vérité quand ça me sera, il mourra, non Non, non Mais nous avons besoin de quelqu'un pour accomplir tes progrès. Si tu parviens à gagner la confiance de ceux qui te sont les plus proches, cela veut dire que tu es prête, n'est-ce pas euh je suppose. Quand tu auras fait cela, tu n'auras plus besoin de venir ici aussi souvent et t'aura plus de temps libre. Marmona Chuchard détourne les, les yeux, il semblait vouloir dire quelque chose d'autre sans pouvoir le faire. Mais de mon point de vue, oui, je trouverais triste d'avoir moins d'occasion de te taquiner. Je soupirais, c'est être choix, c'est pas méchant. J'ai déjà renoncé à ce que tu dois c'est mort, j'ai envoyé une pique comme ça. Ah oh, tiens, je vais faire ça, je vais ça. Une petite pique. Allez j'ai déjà lancé à ce que tu sois agréable. Cher était grossier, mais chaque fois que je répondais, il se contentait de sourire et m'ignorait. Disait que je n'en étais ai... pas... pas que je n'en étais pas capable, et que c'était trop difficile pour moi. On dirait que tu ne m'écoutes jamais. Ce n'est pas vrai. Comment étais je supposé lui faire confiance quand il souriait avec tant d'ironie Ce n'est pas grave. Je sais que je t'en demande beaucoup. C'est celui qui m'a fait traîne détourna les yeux quand il s'en fichait, mais je vis une pointe de sinistre dans ses yeux. Ouh, mic. <rire> ah, J'aime trop les fautes qu'il y a. Il y a tellement de faux dans la traduction, mais bon. Le goûter fut organisé dans la roseraie. Une table fut installée dans un pavillon situé à l'un des coins. Les jeunes boutons étaient en fleurs, faisant monter dans l'air un parfum délicat. Non, ça n'ira pas. Le thé, contrairement à celui de Cheshire, que Cheshire a préparé, en général était très fort En préparation pour cet événement, je m'étais entraînée pendant un certain temps à servir le thé. Je commençais par vider la théière du thé froid en le vidant dans un petit pot avant de doser les feuilles de thé. Pourquoi je dis les feuilles de thé Je ne sais pas. <rire> Cheshire avait commandé des gâteaux pour l'occasion. Des chocolats en forme de cœur avaient été placés délicatement sur une sauce aux fraises. Tout le monde arrive à l'heure. Merci pour l'invitation, votre majesté. Oui, de même. Votre majesté, vous semblez être d'excellente humeur. Quentin, Henri et Seokiras me saluèrent l'un après l'autre. Je fais un pas vers chez j'étais terrifié. Ils allaient tout découvrir. Chez Shayur, ton sourire me poussa en avant. Bonne chance mura t il alors que je portais un sourire, c'était chacun à prendre place. La reine a étudié à mes côtés pendant quelque temps. J'ai ailleurs était la personne la plus détendue autour de la table. Il aurait paru évident que je sois la plus nerveuse, mais Sophira semblait tendue. J'étais un peu rassurée, je n'étais pas la seule à être nerveuse. Nos regards se croisèrent et je souris en conséquence. Mais elle tourna son attention vers les roses. Tiens, j'ai pensé qu'elle méritait une journée de repos, voilà pourquoi je vous ai tous invités. Euh... Ils parurent déconcertés par son explication. Ils ne semblaient pas certains de leur utilité. Mais je voulais que vous soyez tous témoins de mes progrès. Vraiment Eh bien, montrez-nous, madame. Je voulais apposer attention, mais il semblait que j'avais empris les choses. Jeter un regard à ch Shire, cherchant du soutien, mais il ne fit qu'articuler silencieusement. Vas-y Votre majesté vous devait avoir étudié très dur. Les n'était n'étaient pas passées que quand on était déjà émotif. L'histoire de ce royaume passé, est présent et plus encore ne compte plus plus les attaques destructrices d'Alex. Votre Majesté en est venue à s'inquiéter tant pour son peuple. Ne pas se heureux longtemps, sa voix avait un son si sincère. Bon, votre tête nous voilà devenue reine. Que veux-tu dire Nous avons grandi ensemble, vous étiez comme une sœur, alors j'essaierai d'être plus toi. Henri marmona et secoua la tête comme s'il si cherchait à camoufler ses paroles. Je constate que son latest a fait des progrès sur ses manières. Vous trouvez Oui, la robe aussi à ravir. Sophira ne semblait pas dire cela comme une flatterie. Alors tout ce temps passé avec Cheshire à travailler ma posture et autres mais... n'avait enfin, pas été une pourtant. Je poussais un soupir de soulagement et jetais un regard à Cheshire. et souriait comme un garçon espiègle. C'est alors que j'entendis quelque chose dans les buissons, quelqu'un d'autre était-il invité à cette petite fête mmh. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Eh bien, eh bien, qu'avons-nous là Tout le monde est là L'expression de Henri changea. Il se tourna en direction de la voix et je n'en croyais pas mes yeux. Quelqu'un d'identique au grand Henri qui se tenait devant moi, à l'autre Henri s'avança et regarda la table. Vous pouvez être un goûter Oui, et avant de vous asseoir, veuillez me montrer votre invitation. La voix de Quentin était dure, l'homme et Aya jeta un regard autour de la table avant de s'arrêter sans moi. Je ne pense pas que la reine en prendra offense, quoi. Après tout, elle a laissé un retournier s'installer à cette table, n'est-ce pas, Théopirate au rien n'a choqué mais votre altesse il me regarda à nouveau et il a identique à henri tellement que cela me troublait il était si identique à henri ce qui était précisément pourquoi son activité me déconcertait essayez vous de gagner un peu plus arrêté en fréquentant des routuriers quoi une reine aimée de tous c'est bien ce qu'on dit j'imagine que son éminence a un rôle dans cette histoire assez Interrompit qui sera sur un ton en regardant henri Henri oh oui, se le veut pas, les repas, les soupiras fixer à table nerveusement. Oh non, le goûter, fait Faites votre choix. On va faire se défendre. Je vais te au tiras. Il y a, et est bien cela Je, je me, voulais je voulais pas que le bouteille soit gâché après tout. Tout avait à peine commencé et tout le monde avait répondu présent. Ce goûter n'est pas organisé par moi, mais par Chechaïa. voudriez vous prenez-vous un peu de thé Il y a été stupéfait. Il semblait ne pas s'attendre à ce que je réponse directement. Il était à mort de se redresser. Oui, s'il si m'avait retourné ou pas, pourquoi pas moi, j'y ai droit. Alors, voici. Je pris le test froid des séances d'essai et le jetais au visage de toutes mes forces. Je prit en tant qu'un m'appelait incrédule. Le temps d'un instant, Eya sembla ne pas comprendre ce qui s'était passé, puis il me jeta un regard noir. Qu'est-ce que Je crois que vous avez mal compris quelque chose. Je serai en repris enfin la barre. Il avait l'air d'être la personne la plus jeune présente, presque un enfant. Mais ses à captiver l'attention de tous. Je suis l'autre de ce côté et je ne suis pas vous avoir invité ouais et il y a fixé un Son un me juge inférieur au tiras. Mmh. sa majesté est resté longtemps caché dans la des prières tiras c'était la seule personne autorisée à voir sa majesté durant cette période pour la protection de ses robes, voilà la confiance que nous lui portons ah et il ya ça donc il est devenu l'un de ses favoris par le biais de sa et il y a... Si seulement j'aimais les choses frivoles les pensez ou pas, Votre Majesté. Même si c'était le cas, vous n'auriez certainement pas le sens de l'esthétique et du beau de Séophiras. Lui répliqua brusquement Cheshire. Vous n'avez pas le don. Vous n'avez pas les dons en politique de Quentin, ni la, pauvreté, la popularité et l'habileté à, à manier l'épée de Henri. Le visage de Ia alors qu'il avait tiré son épée, Cheshire s'écria sévèrement. Vous êtes en présence de Sa Majesté la Reine. Je vous ordonne de vous taire. Ce fut le temps de savoir qui me surpris le plus. J'ignorais qu'il pouvait parler ainsi, j'étais certaine que les autres pensaient la même chose. Je vois, je suppose que je ne suis le bienvenu nulle part. Il a il doucement, s'inclinant avec prétention avant de faire demi-tour des s'éloigner. Je le regardais s'éloigner, n'en croyant pas mes yeux. Votre Majesté, je m'excuse pour mon et euh, Henri s'inclina très bas, sa chaleur comme à son habitude. Allons, ah recommençons, recommençons ce goûter depuis le début. Le goûter se poursuivit sans encombre et tout le monde prétendit que l'interruption grossière ne s'était jamais produite. Mais je ne pouvais plus me sortir ayant de la tête. Je suis nerveuse. Je marchais en couleur me souvenant de ce que Chichaïa m'avait dit après le goûter. Demain, je te donnerai ta note pour ta prestation pendant le goûter. Ah, nous étions au lendemain du goûter après cet incident. Le rassemblement fut plaisant, le gâteau était délicieux et tous discutèrent dans la bonne humeur. Mais... Je me souviens de la façon dont Eya cette cérémonie, Il ressemblait exactement à Henri pourquoi me disait-il. Et alors comment cela s'est-il passé J'entendis une voix impatiente de l'autre côté du mur, je m'arrêtais soudain. Seophira c'est et Ea était identique à Henri, mais il dégageait une aura entièrement différente. Eya et Sofira se faisaient face, Sofira se gardaient au sol et Eya paraissait dominé par sa posture. Il a recommencé à porter des accusations comme hier. Si c'était le cas, je devais les cacher dans l'ombre, je tendis l'oreille il ne s'est rien passé, monsieur. » Soufira semblait nerveux et a frappé le mur du pied dans son frustration. « Il ne s'est rien passé, c'est cela ?»« Non, monsieur. »« vous la vérité, je n'ai pas de raison de mentir, monsieur. »« Il est évident que Soufira ne dirait que la fin de cette conversation. »« Il était mal à l'aise. »« Non, c'était Ea qui semblait le moins à l'aise. »« Cela rendait ses questions insistantes quand il les posait régulièrement. »« Eh bien, apparemment, vous êtes l'infabri de sa majesté. » Je compte sur vous répondez ces rumeurs et revenez me faire un rapport. Des rumeurs Que se passait-il Je perds les clips faisant un accidentellement un bruit. Qui est là Regardez tous les deux dans ma direction, je m'adosse au mur et gardez le silence. Je sais que vous êtes là, sortez. Si vous ne sortez pas, c'est moi qui vous ferai sortir. Je couvris ma bouche et attendis avec anxiété que quelque chose se passe. Continuez. Épisode 6 Que faire Que se passerait-il si j'étais découverte J'étais la reine mais je savais d'après son regard à quel point il me détestait. Je savais que s'il me faisait quelque chose de terrible passerait que faire. Donc vous choisissez la manière forte. Je peux entendre le claquement de sa lame. Je viens vous chercher. Petit chat. Une petite ça dans nos bois. Un chat je vois pas assez d'un chat près à soutenir l'attention. Il s'éteira conscien consciencieusement et regarda dans leur direction. Il s'assit et commença à faire sa toilette. C'est un petit chat noir à la fourrure brillante. Ce chat, c'est le même chat qui était resté avec moi dans la tour des prières. Alors, il vit ici. Peut-être que ce n'est pas un chat. Et là, je vais nouveau regard vers l'angle du mur et je disparais rapidement dans le... Il pourrait y avoir quelque chose de plus grand caché au coin du mur. Comment ça? Enfin, je me fie encore plus petit qu'il allait me tuer quelqu'un à l'aide. Il n'y a personne ici, monsieur. La voix de Sofia s'est légèrement étouffée. Nous avons choisi un endroit isolé où personne ne viendrait. Oui, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, il ne s'est rien passé pendant le goûter. Je continuerai à garder un oeil sur la reine et les autres. Bien. Sofira normalement, a quelque chose. Qu'espérez-vous accomplir en ce là Quoi Que ferez-vous si vous découvrez quelque chose, dit-il N'est-ce pas évident, je les ferai tous tomber sauf vous mon ami tous, je supposais qu'ils parlait de moi chez Cheshire, Quentin et Henri. Ils étaient pris pour par ma faute. Savez-vous ce qu'il y a de du royaume quand vous détrônerez la... Peu m'importe cria-t-il et recommença à frapper le mur à coups de pied. Je n'ai que faire de ce royaume, je veux juste leur montrer à Henri et aux autres. Et Ya... Et Ouadasturopirac voilà, était fatigué. De quoi parlait-il J'étais confuse, le chat me regarda. Il sourit, ou du moins, qui me parut. J'ignorais si les chats pouvait sourire, mais j'avais l'impression qu'il me disait de lui faire confiance. Je m'éloignais sur la pointe des pieds, cette fois sans un bruit. Souopiras et Aya se disputaient encore à voix basse. Bien, c'est hein, chécheur, tu n'as pas l'air heureuse. Quoi Sheyer expliqua un sourire sarcastique. Je suppose que ça t'apporte peu de savoir que tu as passé le test. Ce n'est pas vrai. Alors sois heureux, tu t'es comporté comme toute reine devrait. Tu as ébouiller Quentin, Henri et Souopiras. Félicitations tous ses efforts avaient payé j'aurais dû en être heureuse mais entendre le nom de Seufiras me rappelait l'accident que j'avais vécu je me sentis souvent déprimée. Cheshire s'approcha et me servit une tasse de thé aux herbes aromatiques j'aimais son thé aux herbes aromatiques plus que celui qui avait été servi lors du café votre majesté tu vas me dire ce qui ne va pas n'est-ce pas la voix de Cheshire était calme et portait une sorte d'autorité Seufiras qui de me détruire si je ne disais rien si je ne disais rien Cheshayer Quentin et Henri risquaient de, de se trouver en train cette catastrophe. Qu'arriverait-il si je le disais chez nous aiderait-il Je ne pouvais pas simplement annoncer que au à ce au qu était un prêtre Qui est Eya, le frère de Henri C'est ce que je pensais. Ils se ressemblent vraiment beaucoup. Oui, ils sont nés en même temps. Donc ce sont des jumeaux qui se ressemblent physiquement, mais leurs personnalités sont très différentes. Et il y a est violent, Bretagne et tendu. Est-ce cela que tu voulais dire Non, ce n'est pas ce que j'allais dire. Mais c'est ce que tu penses et je suis mis à rire, ce n'était pas le moment d'ailleurs. suis vraiment déprimée aujourd'hui. » Il tendit la main et me tapota la tête. C'est la première fois qu'il le faisait, mais il semblait l'avoir fait par habitude. « Connais-tu l'histoire de l'enfant esprit non désiré ?»« Quoi Non. » Il y a bien longtemps, les jumeaux n'étaient pas désirables dans ce royaume. Seul un est supposé naître, mais un autre le suivait. Il était dit que le son était un esprit magnifique qui se, se glissé dans le ventre de la mer pour faire du mal autour de lui. N'est-ce pas une simple superstition des mais c'était ce que l'on croyait. C'est la raison pour laquelle les gens emmenaient l'un des jumeaux dans les bois. Ils croyaient qu'ils renvoyaient le mauvais enfant esprit d'où il venait. C'est horrible. Je commençais à m'énerver. Alors qu'est-il arrivé à Rien. Ce n'est pas aussi sérieux que dans le temps, mais même aujourd'hui, une croyance perdure et les jumeaux sont malvenus. Non. De deux jumeaux identiques, l'un aurait une belle vie. Il serait héritier de sa famille, deviendrait chevalier et aurait des responsabilités. Cependant, Eya et l'enfant esprit le nom désiré. Ils continuaient de subir la discrimination, ils n'étaient même pas autorisés à montrer son visage en public. Ils étaient confinés au château jusqu'à récemment, jusqu'à ce qu'ils aient besoin de plus d'hommes pour combattre elle. Oh mon dieu Je commençais à comprendre le, la réticence de Henri à le reprendre. Ce n'était pas le genre de personne à accepter que son frère, qui avait grandi au sein du même foyer que lui, qui était né au même moment que lui, subisse la discrimination. Mais son attitude, que ferais-tu si tu étais Eya, moi Imagine que tu es une sœur jumelle, que celle-ci est tout et que tu n'es rien. Comment te sentirais-tu Il y avait une certaine tension dans la voix de chez Chaya. Comment me sentirais-je Si je fais, je trouverai un autre moyen. Je trouverai un autre moyen. Un autre moyen Je ne pourrai jamais quitter la maison. Je suppose peut-être qu'il existe un autre moyen s'il était ailleurs, peut-être n'aurait-il pas été victime de discrimination. La famille de Henri pourrait être partie pour un pays plus clément. Peut-être celui d'où je viens. Alors, il te faudrait quitter ton pays dans l'espoir de trouver un nouveau monde complètement différent. Chuchailleur semblait se garder de dire quelque chose. Dans mon monde, la science explique pourquoi les jumeaux existent. Il ne serait pas rejeté pour être un enfant esprit. C'est peut-être difficile à imaginer pour toi. Je vois. ce que ça s'en serait habitué qu'à chance les vraies ambitions. Alors, tu devrais te méfier de Aya. Mon cœur fit un bonjour, répondit, hein, ma bouche était sèche. « Que veux-tu dire par là ?»« Je veux dire, je veux dire exactement ce que j'ai dit et à déprécié la situation de Henri de ce royaume. »« Il n'est pas impossible qu'il planifie, qu planifie quelque chose de terrible. »« Comme quoi ?»« Comme finir autour de toi pour trouver quelque chose à utiliser contre toi. »« Il pourrait bien diffuser des rumeurs compromettantes à ton sujet dans le but de te faire tomber. »« Il pourrait essayer de se rapprocher de quelqu'un qui était proche pour t'espionner de près, par exemple. » Moi, petit pouvais te sourire dans un tel j'avais la tête qui tournait. Je ne pouvais que regarder chez Shaya. Je ne savais pas quoi dire. Qu'y a-t-il de drôle Quoi Tu savais, n'est-ce à propos de Eya, j'ai un regard suppliant à Shaya. Il lui puis me regardait en riant. Je savais quoi, qu'il prépare quelque chose de louche avec Sophira Pourquoi, n'a-t-il rien d'autre, tu aurais pu avertir tout le monde Et ensuite, quoi, questionner Sophira Euh, c'est le seul qu'on à être autorisé au palais. Malgré les circonstances, Eya, est son Que ferais-tu si Eya nous tout Sophira serait le seul à payer, même s'il y a été soupçonné des crimes. Mais nous devrions au moins leur dire. Bien qu'il ne soit pas aussi sérieux que Quentin, Henri reste un homme d'honneur. Penses-tu qu'il ne fera sans faire se faire accuser d'un crime Il retirera-tu simplement son titre de chevalier de l'ordre Je ne veux pas faire ça, mais je ne peux pas rester sans rien faire. Je voulais au moins leur dire de faire attention, je vais pousser contre le mur. Ai avait l'air plus sérieux que jamais. Et n'oublie pas, tu n'es pas la vraie reine, tu n'en connais pas assez sur ce royaume, mais... Les choses sont plus compliquées et tragiques que tu le penses. Tu n'en sortiras pas un laisse. Comment fouiner sans en savoir suffisamment Sa voix était plus froide que jamais. Je... Faites votre choix. Je ne prends pas ça à la légère, petit cheshire. Je ne prends pas ça à la légère. Cheshire, tu salises. Je sais yeux bleu, ne refléter aucune émotion comme ceux d'un chat prudent. Je ne sais rien. Est-ce malade de dire quelque chose de si irresponsable Je ne sais rien parce que je viens d'arriver ici. Alors Mais depuis mon arrivée, Quentin et Henri aimaient ce frasme de sauver la vie. J'ai une dette envers eux. Chichayar Grusta. as tu fait esprit de ne pas dire mon nom Oui. Je pense être celui qui t'a le plus sauvé. Mais... Quelle méchante fille tu fais Son sourire était différent, une sorte de malaise dessinée et détourna les yeux comme pour le cacher. Silencieusement, je gardais sur lui un regard hostile. Si je ne disais rien et il y avait une chance de réussir. Et je l'ai pas rester libre à croiser le regard des Laisse-moi y aller. Où vas-tu je n'avais pas besoin de son approbation, je tentais de le pousser de mon chemin, mais son corps ne me bougea pas du tout. Contrairement à Quentin Maurice, ce n'était pas un militaire, et sa stature était plus petite. Je posais sa main sur sa poitrine pour le pousser, mais il saisit mon poignet. Où vas-tu Je vais avertir tout le monde que tu es tellement têtu. Il ce chaleur d'un point irrité. Je vais devoir t'enfermer, mauvaise fille. Il disait toujours cela avec un sourire, mais pas cette fois-ci. Je le regardais surprise, il vit, son... il vit mon regard et me relâcha un air d'incertitude sur le visage. Votre Majesté la Reine, mon sourit comme à son habitude. A ton avis, que va le plus probablement utiliser Aya contre nous Il, il avait dit qu'il chercherait à rassembler des informations utilisées pour me le retirer du trône. Regardez regarde droit dans les yeux, pour un petit cri. Ah, moi Ouais, le fait que tu ne sois pas vrai et que tu sois reine par usurpation, c'est ceci exposé au grand jour. Alors, quand et Henri, ceux qui sont proches de toi seront soupçonnés d'avoir gardé le secret. Mais ils ne le savent pas. Qu'importe s'ils le savent, ils seront accusés de toute façon. Je ne veux pas que tu prennes de décision active, tu es une bombe à retardement. Ouais, je ne trouvais rien à dire. Rien à dire, je faisais tout mon possible pour retenir mes larmes. Je me mordis la lèvre, et puis sortais en courant de la bibliothèque. Si la presse vérité, j'étais la bombe, j'étais le maillon faible. la puissance et de ruger était douloureuse. Que devrais-je faire J'irai dans le jardin, arrivée sous les fenêtres de chez Chayeur, je levais les yeux. Les rideaux étaient tirés, je l'avais sûrement déçu. Il pensait probablement que j'étais une petite fille stupide, qu'il ne pouvait même pas comprendre quelque chose de si évident et il avait raison. Je ne voulais pas rentrer, je m'assispirant spirant et mes joues contre ma poitrine, avec mes bras. Je sentais quelque chose de doux contre ma jambe, hein Miaou. Bonjour petit chat, le château noir qui m'avait aidé à échapper à Yaya et un peu plus tôt se frotter contre ma robe. Merci pour tout à l'heure, d'où viens-tu Où est ton maître je ne trouvais pas de collier à son cou. Est-ce un chat errant ou bébé ou jette trop chapeau Il frotta son visage contre ma main et immédiatement, je me sentis mieux. Je le soulevais. A cette de venir dans ma chambre juste pour une nuit Le chat frotta à nouveau son visage contre ma main. Il était si mignon que je frottais mon propre, mon propre visage contre, contre sa douce fourrure. Ah, oh, j'ai du mal à lire maintenant. Viens avec moi, petit chat Je chuchotais et l'emmenais dans ma chambre. Je pris son petit corps dans mes bras et me laissais tomber sur mon lit. Peut-être que tu es effrayé d'être emmené dans un endroit inconnu. Miaou. m'excuser, je te laisserai euh, rentrer chez toi demain. Mais où cela peut la petite lettre Miaou. Pam, bah, miaou. Je poutais doucement mon front contre le sien, le chat appuyait et retirait ses petits tac contre ma joue, répétant le mouvement encore et encore. Je te parais pour, probablement aussi inutile qu'à la il et à tous les autres. Mais je faisais mon mieux, cela me déprimait et je me mordis la lèvre. Les larmes menaçaient d'écouler, je sentais quelque chose de chaud contre mes joues. C'est comme si le chat essayait d'essuyer mes lèvres, je le saurais contre moi merci dormons on réfléchira demain je vous le dis contre que le chaton tout chaud et ferme les yeux qu'est ce que je me réveille je bondis hors du lit horrifié pourquoi dans la lumière du matin c'était chez chayeur que je trouvais endormi à mes côtés ah voilà on va s'arrêter là pour cette première partie donc j'espère que j'ai pas lu trop vite que la vidéo vous aura plu sur ce, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, ça fait plaisir aussi. Et surtout, de partager ma petite vidéo. Parce que si ça peut permettre de faire des automégames et automégames et automégames, automéga, si ça peut permettre d'en faire venir de plus en plus en France, que je trouve qu'il commence à y en avoir de plus en plus en France, je vous dis que ça serait bienvenu si vous pouviez montrer à quel point c'est bien les jeux comme ça. S'il vous plaît, sur ce, je vous dis ciao, bye tout le monde. Peace <musique>